Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale, je vais vous parler de la courroie de main, donc c'est la courroie Peak Design Clutch. Donc j'en avais déjà parlé sur mon blog, j'avais déjà fait un test dessus. Cette courroie, elle est super pour maintenir bien son appareil photo et sécuriser autour du, de la main et du poignet en fait. Et en fait, cette courroie, elle est là. Et en fait, je pensais qu'elle n'était pas vraiment compatible avec tous les appareils de la gamme Fujifilm XT, Donc parce qu'en fait le déclencheur est dessus. En fait, moi, je l'avais monté sur le Fujifilm X-H1 que là, je suis en train de filmer avec. En fait, euh, avec le Fujifilm X-H1, le déclencheur est un peu incliné, ok Et sur la série XT, ils sont en haut. Donc, résultat, je me suis dit, comment faire pour utiliser la Peak Design Clutch sur la série euh, Fujifilm XT et notamment le Fujifilm xt 4 Donc, c'est parti Alors, voilà la Peak Design clutch sur le Fujifilm XT4. Donc là, c'est monté. Okay. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on a un système qui vient se glisser en fait dans le triangle et dans le système, le nouveau système de, enfin le nouveau système. Il était déjà sur le Fujifilm XT3, mais il fallait le monter dessus là il est il est monté par défaut sur le Fujifilm X-T4 ok donc là en fait tout simplement la courroie elle vient se glisser à l'intérieur à l'intérieur du triangle qui englobe le le le, le plastique noir quoi enfin l'effet de ouais c'est un plastique en fait donc voilà donc là la courroie elle se présente comme ça ok et en dessous c'est monté comme ça avec un système à clips okay, qui permet de détacher la courroie pour ensuite la remettre. Alors moi, je pensais que je ne pouvais pas le monter dessus. Mais en final, normalement, c'est fait pour monter, pour glisser la main à l'intérieur. Okay, sauf que le problème qui se pose, c'est que là, je suis gêné. Je suis gêné avec mon index ici. Là, Là je ne peux, peux pas déclencher euh, correctement. Et du coup, ça, ça m'énerve, en fait, parce que ça me gêne. Donc, sur les autres appareils, comme, par exemple, le Fujifilm xh 1 on peut déclencher en, comme il est incliné, on peut déclencher ici, parce que le, le déclencheur est ici, donc là, ça ne pose pas de problème. Mais avec le xt 4 vous voyez qu'en fait, là, le déclencheur est dessus. Alors, en fait, il faut tout simplement mettre la main ici et ne pas glisser l'index, tout simplement. En fait là je le maintiens, je peux le serrer, je peux serrer la main ici, ok et là j'ai mon index totalement libre qui peut me permettre de faire les réglages et accéder au déclencheur. Hop, facilement. Alors voilà, avec euh, mon Fijifilm XT4, donc du coup, je me suis dit tiens, je vais tester. Je vais mettre la courroie Peak Design Clutch sur le xt 4 comme je vous l'ai montré. Et en fait, je ne peux pas, si je glisse totalement la main, comme ça, on va le desserrer un petit peu. Si je glisse totalement la main, comme ça, en fait, je suis gêné, en fait, ici. Je suis gêné, en fait. Je peux déclencher, mais ça, ici, ça me gêne, en fait. Le fait que le déclencheur soit en haut, je ne sais pas, ça me gêne. Après, ça se fait. Hein. c'est pas non plus... Euh, c'est pas non plus euh, insurmontable non plus, mais je me dis, j'ai pas envie d'être gêné, voilà. Donc du coup, je me suis dit tiens, mais c'est bizarre quand même, parce que sur le Fujifilm XH h 1 je peux le monter comme ça, en étant vraiment euh, tranquille, le déclencheur est à ce niveau-là. Donc là, ça me pose vraiment pas de problème, c'est comme sur la plupart des réflexes euh, ou alors la gamme des Sony Alpha 7, par exemple, où le déclencheur est ici. Donc ça, ça me pose vraiment pas de problème, parce que je peux serrer ma sangle, et je peux déclencher ici. Par contre, avec le Fujifilm XT ou tout, tout type d'appareil photo qui ont le déclencheur en haut, là, je suis un peu embêté parce qu'il y a toujours ça qui vient me gêner. Donc du coup, le fait de mettre un index hop, totalement libre, là, je peux serrer ma courroie. L'appareil photo est bien maintenu, OK Et je tiens bien mon appareil photo avec le grip. Et là, j'ai accès au déclencheur facilement, facilement. Et j'ai accès aux molettes et j'ai accès au réglage de vitesse j'ai accès au bouton « On, Off ». J'ai accès à tout, en fait, juste en libérant un index. Donc ça, il faut le savoir, parce que c'est même pas expliqué euh, euh, sur, sur la fiche produit, hein. ça va pas être expliqué sur la fiche produit Peak Design, mais pour ceux qui ont envie, envie d'investir dans une courroie de main, sachez que la petite astuce, c'est vraiment de libérer l'index. Vous avez trois doigts au final, au lieu de quatre, qui viennent agripper l'appareil photo, puis vous avez l'index qui est totalement libre pour déclencher et pour toucher les réglages, les boutons, avec, toujours avec le pouce, mais voilà, votre index est totalement libre, et vous avez parfaitement votre appareil photo en main. Ok Après, vous pourrez le serrer, euh, voilà, donc ça tient, c'est top. Voilà Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était une petite vidéo pour vous montrer une petite astuce par rapport au Peak Design Clutch, parce que c'est vrai que moi, j'aime bien cette courroie, je l'avais monté sur mon Fujifilm X-H1, vu que la, le, le déclencheur est incliné par rapport au